Ça, c'est du chêne qui a été jeté ici de l'autre côté parce qu'il y a quelques chênes qui ont été abattus là-bas. Ça, ça va encore mieux. En fait, le principe, il faut les broyer assez tôt et ça se broie plus facilement. Donc, normalement, on à quelle période et tu broies euh, dans la foulée Pas dans la foulée, quand on a bien vous, vous, vous, envie de s'y mettre. Oui. Mais euh, il faut, il, le mieux, c'est de... Bah, bah, nous, nous, donc, la, une année normale, disons, quand on avait encore beaucoup de brebis, on taillait plutôt en automne. Donc, les brebis mangent les feuilles, on met en tas et cet hiver-là, on broie. Là, c'est de l'hiver dernier. Mmh. Ça, ça peut encore aller, mais il y en a. Ça, ça, ça, ça c'est de l'année d'avant, même, je crois, cet temps-là. Okay. Et c'est moins bon. Hein. Okay. On voit bien que l'herbe peut pousser ici, sous les branches, <rire> hein, quand les brebis n'en ont pas le. Un peu de renoncule sur la partie basse, donc ça doit être moins. Le pH doit être un peu moins élevé